France à nous est antiraciste, anti-impérialiste, internationaliste et solidaire des peuples opprimés. La crise sanitaire, on ne sait pas d'ailleurs si euh, si on est totalement sorti de ce qu'on voit en Europe. Il y a une nouvelle vague qui arrive euh, du Covid 19 avec une probabilité de, de confinement. Euh, des non vaccinés, comme ils disent, euh, d'essayer de mener encore une fois de plus euh, des, un arsenal autoritaire, répressif contre euh, ceux qui ne sont pas vaccinés plutôt que de faire ce que nous on revendique de la pédagogie vaccinale pour convaincre les non vaccinés de, de, de pouvoir se faire vacciner. Mais quoi qu'il arrive, on voit vraiment qu'il y a un après, euh, un après, un avant crise sanitaire et que la réalité, c'est qu'avec la montée des prix de l'énergie, du gaz, de l'essence, des, des produits de première nécessité, il y a la possibilité aujourd'hui que face à la, la crise sociale, en fait, il y ait un surgissement nouveau de, de ce qu'ont été les Gilets jaunes, mais peut-être, nous on l'espère, combiné avec, avec le mouvement ouvrier, la jeunesse et les quartiers populaires. Euh, ben le processus antidémocratique de, de l'élection présidentielle, il est sur le fait que pour pouvoir se présenter, il faut euh, récolter 500 signatures de maires, d'élus locaux, en fait, euh, pour pouvoir nous parrainer. C'est-à-dire de se dire que demain, parrainer un ouvrier issu de l'immigration, en plus de sa trotskiste, pour des maires, euh, ça peut sembler difficile et ça peut être aussi euh, se retourner contre eux. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il, il s'est dépêché de faire une réforme institutionnelle qui fait que la signature des maires aujourd'hui, elle est publique dans le journal officiel. Et les maires, ils le savent, c'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre notamment des subventions, ils ont peur de, de, que ça se retourne contre eux aux prochaines, aux prochaines élections. Clair qu'il y a une, une offensive réactionnaire aujourd'hui euh, de plus en plus importante. C'est pas anodin que Zemmour euh, monte dans les, dans les sondages et dans les euh, intentions de vote, presque 17%. Mais pour nous en tant que marxistes, c'est aussi euh, le reflet. De cette crise profonde du système politique, en fait, de comme pouvait dire euh, Gramsci sur la théorisation en fait, de la crise organique entre la gauche et, et la droite. Euh, ma candidature aussi vient euh, lutter contre ça, contre ce discours-là, avec un, un discours qui vise à l'unité de notre classe, l'unité des exploités et des opprimés, face justement à ce discours-là, qui au-delà d'être réactionnaire et xénophobe, est aussi un discours surtout bourgeois, anti-ouvriers, anti-immigrés, etc. Et que nous, dans cette, dans cette présidentielle, on se. On on se doit de l'annoncer et moi je dis les, les menaces de l'extrême droite, les insultes, etc. sont aussi le reflet de l'inquiétude de l'aile la plus réactionnaire de, de cette bourgeoisie. Et c'est pour ça que l'extrême droite est, est, est, est contre ça et essaye de mettre des pressions, mais on ne se laisse pas faire et on ne on se, se laissera pas intimider. Au contraire, ça nous donne plus de morale, plus de force et de détermination à lutter contre ça. Le fait l'émergence de révolution permanente aujourd'hui qui n'est plus dans le NPA euh, fait qu'on essaye d'incarner et on veut incarner notamment une, une nouvelle tradition euh, révolutionnaire ici en France, une tradition en fait qui, euh, qui n'a pas, de, de de pas peur de parler de communisme, qui n'a pas peur de parler de révolution, qui n'a pas peur de parler de soulèvement, de prise du pouvoir, de démocratie ouvrière, etc. Où on a des camarades qui parlent de féminisme, qui parlent de droit LGBTI, on arrive à parler d'écologie, on arrive à parler d'antiracisme, d'anti-impérialisme. On considère que la classe ouvrière, elle doit être au centre de, en fait, de toutes ces luttes et que nous, on est fiers de porter un marxisme euh, qui, euh, avec la continuité de Lénine et de Trotsky, en fait, a porté au plus haut sommet en fait, la nécessité de l'unité de notre classe, sans distinction de, de sexe, de race, euh, euh, ou, euh, ou euh, peu importe d'où on vient, en fait, mais avec la logique de lutter contre un ennemi commun qui nous, qui, qui domine, qui nous exploite et qui nous opprime. Notre programme, y combine... Deux aspects, la question de la logique révolutionnaire, de la nécessité de rupture avec le système capitaliste, d'en finir notamment avec la classe dominante et, et, et la logique de, de, de, que mène la bourgeoisie à tout niveau, que ce soit le patriarcat, le système capitaliste ou le racisme d'État, mais aussi avec la combinaison d'avoir un programme d'urgence par rapport à la situation aujourd'hui, on considère qu'il faudrait indexer les salaires sur l'inflation. On considère qu'il faudrait que le SMIC, le salaire minimum, il augmente à au moins 1800 euros net que l'ensemble des salaires augmente de 300 euros. On considère que, notamment, par rapport à la transition écologique, elle ne peut pas se faire avec celles et ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, mais elle peut se faire uniquement sous le contrôle ouvrier, en fait, sous la planification et l'expropriation des grands groupes capitalistes, que ce soit les groupes de l'énergie comme Total, etc., euh, comme EDF et autres. On dénonce notamment la question des, des, des violences policières. On réclame, par exemple, pour notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant, en fait, de la cause palestinienne et libanaise, en fait, qui est enfermé depuis presque 30 ans maintenant, plus de 30 ans pardon, 38 ans exactement, euh, euh, la libération immédiate. Beaucoup, la démonstration que le trotskisme est plus que jamais euh, vivant et frais.